Eh bien bonjour mes amis, bonjour Brigitte Bonjour, bonjour à vous tous Aujourd'hui Brigitte et moi allons vous présenter 52 to 1 ou 52 to 1 comme vous voulez allez l'aide d'un jeu de cartes Oui Et j'aurai besoin de toi Bien sûr Alors, c'est très simple Dans un instant, oui. tu vas simplement mémoriser quand je te le dirai une carte et la retenir, simplement la retenir Rien de plus simple mais je je, c'est quand je te le dirai. Oui. Je sens déjà partir... Euh... <rire> bah, je ne sais pas, j'ai le droit de regarder. Alors, est-ce que... Oui, oui, tu peux, oui, tu peux examiner si s'il n'y a pas des cartes en double. Des... C'est ce que je veux regarder. Hein. D'accord. Ok. Concentre-toi. Oui. Concentre-toi. Car dans un instant, ça, ça va être très rapide. Ah bon ce que je vais te demander, c'est, pour que je ne puisse pas déceler quoi que ce soit dans ton esprit, c'est fixer une carte, la retenir oui. et y penser. D'accord. Ok, c'est prêt C'est parti. Tu la retiens, c'est bon Ouais. Ok. Très bien. Alors, avant toute chose, j'aimerais te dire même que dans un jeu de 52 cartes, il y a la partie basse, les cartes basses. Les cartes basses, c'est les cartes qui vont de l'As au 6. Mmh. D'accord Après, tu as les cartes moyennes, qu'on va dire, qui se situent entre 7 et 10. Et tu as les cartes hautes qui se situent bah, dans les figures, mmh. du 10 au roi. Juste comme ça, moi j'ai une petite impression, si tu ta carte se situe dans le milieu. Non mais dans le milieu du jeu. Oui je dire. bien sûr. Allez, tu t as dû la carte dans le milieu du jeu. Ah je sais pas, euh, pff, pas. et ça a été tellement rapide, j'ai pris une première carte comme ça. Ah d'accord, comme ça. Tu as pris une carte comme ça ah, oui, oui, dans l'esprit, tu l'as mémorisé voilà, C'est bizarre parce que je, je, je vois que c'est une carte de faible... Pas trop, pas trop haute de valeur. Pas trop haute. Tu peux le dire. Elle est assez haute. <rire> ah, bah tu vois que toi aucune triche les amis. Hein, c'est franchement. Alors, mais, alors oui, regarde, alors, ce, qui serait, ce qui serait fort, c'est que par exemple, juste en coupant, oui. je puisse retrouver ta carte. ça me semble Quel était le nom de ta carte Le valet de trèfle. Dis-le très fort. Le valet de trèfle. Le valet de trèfle. Ah ouais, c'est incroyable, j'avoue, je suis bluffée. Voilà, mes amis, c'était ce fameux tour euh, 52 to 1 qui est sorti il y a quelques temps et que je présente pour la première fois à Brigitte. Avoue que quand même, c'est bluffant. Ah, je suis bluffée, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je suis encore... Euh... <rire> voilà, eh bien, écoutez, mes amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain tour. Allez, bye bye. Bye bye.